Un clap taper de, de... Comme ça Voilà. <rire> Cape Town mais via le quai d'Orsay. À vrai dire Ni l'un ni l'autre. Desmond. Charles Hesteron. Ni l'un ni l'autre. Mais c'est pas que j'aime pas la musique sud-africaine. Cap de mon espérance mythique. Cruel dilemme, mais je garde surtout un cruel souvenir du dernier passage du 15 de France ici. Je leur souhaite surtout d'avoir beaucoup de succès dans les prochains matchs. Les deux. Ah ça n'est pas comparable. Je crois qu'il faut avoir vu les deux.